Bonsoir Papa Mazou, c'est Monsieur Justin depuis la France. Je passe aujourd'hui par ce canal pour vous remercier pour ce grand service que vous m'avez rendu. Je tenais à vous faire une vidéo, un témoignage sincère, pour vous exprimer ma profonde gratitude. Pendant de longues semaines, au moment où j'avais le plus besoin d'aide, vous avez toujours été à côté de moi, surtout dans les moments les plus difficiles, lorsque je ne croyais plus en rien. Vous avez été mon guide, une étoile que je regardais le soir pour ne pas perdre espoir. Aujourd'hui, je veux dire à tout le monde à quel point vous êtes utile, bienveillant et savez aider les gens qui en ont besoin. Grâce à vous, grâce à votre soutien et à vos conseils précieux, mon ex est revenu, celle que je croyais perdue à jamais. Mais désormais, nous sommes ensemble et bien heureux. Je me sens maintenant bien aimé. Donc euh, vraiment, je ne vous oublierai sans doute jamais. Merci Maître Papamazou.